Bonjour, je vais vous parler de l'huile de pépin de courge pour avoir un meilleur confort urinaire. L'huile de pépin de courge est utilisée comme remède naturel pour l'irritation de la vessie et des reins ainsi que pour soigner les problèmes de la prostate. Ainsi, nous avons un meilleur confort urinaire. Elle se présente sous la forme de capsules. Ici, nous avons une boîte de 30 capsules, 30 jours, une par jour, au moment des repas. Alors, c'est un produit fabriqué en France, plus exactement en Lorraine. Juvamine, n'est-ce pas Acheté à Leclerc pour le prix de 5,80 euros. Cure de 30 jours, une par jour, pendant les repas. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.